Salut tout le monde, c'est winman, Content d'être avec vous. Écoutez, euh, mini ajustement euh, avec la grow de mes deux lumières, le Vipar Spectra, le modèle ici le la XS 2000 et un autre modèle la P 2000. Pourquoi deux lumières Mais parce que ces lumières là, là sont parfaites pour des tentes 2 pieds par 4 pieds en floraison, en veg. En croissance, je pense qu'ils sont euh, très très efficaces là, pour des tentes. 3 pieds par 4 pieds. Euh, ça faudrait que je vérifie. Mais en floraison, 2 par 4. Celle-là, 2 par 4, celle-là. Donc, les deux ensemble, c'est parfait pour une 4 pieds par 4 pieds. Présentement, je ne les ai pas tous les deux allumés. La P2000, ici, elle est éteinte. La XS2000, la haute gamme. Euh, environ la même force, si je me trompe pas ici c'est 200 watts, L240 watts, toujours avec des lumières LED Samsung ici, tandis que le P2000 c'est un autre modèle pour les petites lumières LED, ce pas des lumières LED Samsung. Euh, petit ajustement, euh, j'ai euh, mis la lumière à 40% d'intensité. Ensuite de ça, j'ai euh, mis la hauteur de ma lumière à 24 pouces. J'ai fait une moyenne là, parce que là, les plans ne sont pas tous à la même hauteur. Si ça continue comme ça, si ça, continue comme ça je vais être obligé là, de mettre euh, une petite boîte en dessous, un petit, euh, petit quelque chose pour pouvoir remonter mon plan pour que les plants soient tous à la même hauteur, là, à la même distance de la lumière. Excusez-moi, je viens d'en fumer un, puis euh, ça l'a rentré. Donc, euh, vous savez très bien, ça va être très très très difficile cette grow Les deux plans sur le côté, c'est des graines de cannabis que j'ai planté il y a quelques semaines. On a le doji numéro 1 qui va très bien, là, qui avait poppé euh, la première fois là, que je me suis essayé à planter mes graines de cannabis ensuite en amont j'ai le GMO Animal Cookie numéro 3 euh, qui va très bien là j'ai coupé ici là le doji numéro 1 puis là les deux tiges là les deux tiges ils poussent très bien j'ai euh, enlevé la tête je suis gelé je sais pas quest ce qui est arrivé manque de sommeil ensuite ici à droite c'est deux clones que j'ai coupé donc ils ont déjà un petit peu d'avance, mais je vous le dis, ils n'ont pas beaucoup de racines, surtout le pink couche numéro 4. Euh, j'ai fait le ménage, j'ai coupé les feuilles, euh, les vieilles vieilles vieilles feuilles qui étaient sur les plants. Pour donner plus de chance à la plante là, de répartir son énergie dans les nouvelles pousses. Donc ça, c'est toutes des nouvelles pousses de feuilles. Donc j'espère que ça va donner un petit coup. Euh, vraiment pas beaucoup de racines encore, là. Vraiment pas beaucoup de racines, là. Le Glouki, l'autre euh, clone, plus de racines. Mais quand même, quand même, j'ai l'impression que le GMO Animal Cookie numéro 3 va dépasser les deux clones. C'est pas encore le temps, là, de transplanter... Mais euh, le doji arrête pas. Là. Le doji arrête pas. Il boit très très rapidement l'eau que je lui donne. Euh, J'ai coupé la tête, essayé de le ralentir un peu, mais <rire> j'avais même pas réalisé que les deux, les deux tiges avaient déjà poussé. Donc, il euh, faudrait encore que je retope exactement le mot chercher tantôt Donc, j'ai topé. Donc ici, il va y avoir deux tiges, deux tiges, donc on va se rendre à quatre. Façon de ralentir le, la croissance du plan. Euh, certaines personnes diront, quand on top, on va avoir deux cocottes, mais deux cocottes plus petites que si on n'avait pas topé et qu'on aurait eu une grosse cocotte. Euh... J'ai fait quelques expériences déjà. C'est vrai. Les cocottes sont un peu plus petites, mais quand même, euh, je pense que c'est avantageux. Je pense que deux cocottes est mieux qu'une. Euh, si tu as 3 grammes avec une cocotte, je pense que les deux têtes que tu vas avoir fait en topant, va donner plus que 3 grammes avec une cocotte. Peut-être pas euh, 5 grammes, là, mais... Même si on avait 2 et 2, 4, 4 grammes c'est plus que 3 grammes, mais encore là, il faut faire plus de tests. Donc 24 pouces, la distance, euh, j'ai vraiment hâte de voir dans une semaine comment ça va être. Je suis pas inquiet pour mes deux euh, graines de cannabis, là, mes deux semences euh, de Reaper Seeds. C'est plutôt mes clones, j'espère qu'ils vont reprendre le dessus. Euh, le, les deux de droite, c'est des clones de Barneys Farms. Et les deux de gauche, c'est des semences de Ripper Seeds. Donc, deux clones, je le répète, ça sera pas évident. Quatre variétés différentes. Donc, euh, j'ai hâte. Un jour, peut-être, de va pousser quatre, quatre fois la même plante. Mais on est toujours à la recherche de phénotypes. Pinkush numéro 4, euh, j'en ai un qui est en train de fleurir. Je pense que je vais l'aimer beaucoup. Et le Glouki numéro 4 en arrière, euh, je pense qu'il va être ordinaire. Je suis pas trop sûr encore. Euh, je n'ai pas assez d'indications sur celui-là. Donc, je prends une chance et puis on va faire pousser un glue 4 un Pinkush 4 mais la raison aussi pourquoi j'ai amené ces clones là euh, c'était pour rattraper les, les, les plants qui étaient déjà partis là parce que si j'avais recommencé avec un, une semence peut-être que ça aurait été mieux mais on s'ajuste, on s'ajuste donc euh, aujourd'hui je suis content de la vidéo on a mis ça à 24 pouces, 40%, mais je vous dis, la semaine prochaine, je ne sais pas qu ce que je vais vous dire. Parce que là, on ne sera pas en première semaine de floraison, on ne sera pas en deuxième semaine de floraison. Et puis, j'aurais aimé, aimé, aimé être capable de transporter dans un deux galons. Ça aurait été un peu la suite des vidéos. Ça aurait été facile, ça aurait été comme un peu... là. Euh, Facile à bougeoser ça. Là. Comme lui, je, dans 7 jours, j'aurais peut-être poussé et le mettre dans un-deux galons. Euh... Mais je sais pas quest ce que je vais vous dire dans le prochaine vidéo. Il va falloir que j'aille de l'imagination. J'espère que ça sera rien de tragique. J'espère que ça va être des bonnes nouvelles. Donc euh, soyez attentifs. Écrivez un commentaire s'il vous plaît. Donnez un pouce bleu par en haut. Ça m'aide beaucoup. Ça l'aide de l'algorithme de YouTube. Et merci encore à Vipar Spectra pour ces deux magnifiques lumières-là, qui, j'espère, vont nous donner du super beau et bon cannabis. Alright, gang. Merci à tout le monde. Merci à Vipar Spectra. Ciao, ciao.